À un moment de ma vie, j'ai eu envie de, de changer, d'aller vers quelque chose de, euh, qui me ressemblait plus, où je pourrais mieux à la, à la fois faire quelque chose dont l'objectif me euh, ait un sens, et aussi où moi, je, où je, je serais complètement en accord avec ce que je fais. Et l'idée a été de participer à la sauvegarde de la mémoire des radios des pays qui n'ont pas les moyens de préserver leurs archives radiophoniques. J'ai profité d'un licen licenciement économique de l'entreprise et à partir de là, j'ai décidé de créer l'association. L'archive du monde est née sur, sur un constat. En voyageant en Afrique, euh, je me suis, et entre autres, je travaillais souvent à l'époque dans les radios, les radios nationales, et je me suis aperçu que ces radios qui existent depuis les années 50 ont, ont sauvegardé toutes leurs archives sur des grosses bobines. Et, et là, donc, il euh, y a des salles d'archives, c'est des... Des grandes salles avec des tas d'étagères et plein de bobines qui, qui attendent, qui sont bien rangées. Et évidemment, les plus anciennes sont en train de, de se détériorer complètement. Une radio nationale, c'est vraiment toute l'histoire de, de, du pays. Il y a tout dans une radio. Et il y a tellement tout, même parce que ces radios, donc ces radios sont nées très tôt, enfin dans les années 50. Il y a même des, tas, des musiciens qui étaient très célèbres dans le pays, qui n'ont jamais enregistré de disques et dont les et les uniques enregistrements ont été faits par la radio quand la radio se déplaçait pour aller enregistrer un concert. Donc oui, ouais, bien sûr que c'était émouvant et, puis, et bien sûr aussi que ça représente une richesse patrimoniale énorme pour le pays. D'imaginer que tout, tout ce patrimoine allait être perdu et puis, et puis aussi je, je voyais les techniciens, les, tout, tout, tout le personnel de la radio qui était désespérés dans leurs archives euh, se, se perdre hein. Et à ouais. l'époque, bah, euh, non, bah, ma première idée c'était de trouver un système pas trop cher et qu'on pourrait leur, leur installer, mais c'était impensable. Et c'est vrai que j'ai mis plusieurs années à, y, à penser euh, au monde associatif, peut-être parce qu'à l'époque j'y étais pas tellement impliquée, et très honnêtement euh, l'idée est venue euh, pendant une nuit, et le matin on me, réveille, on me dit, mais voilà, c'est une association qu'il faut faire, et, et, et de là tout est parti. Et le principe, oui, c'est de, de, de numériser le son et de l'indexer, c'est-à-dire de, de donner toutes les, de lui donner un titre, savoir qui l'a fait, où, quand, comment, la date, etc. Et puis ensuite de stocker ça sur des disques durs. Autre chose importante aussi, parce que c'est vrai que quand on dit qu'on sauvegarde les archives, on croit toujours qu'on qu ramène toutes les archives d'Afrique en France pour faire le travail en France. Donc ça, c'était aussi d'entrée une règle. Il était hors de question de déménager le, les archives. De toute façon, en plus, c'est même pas vraisemblable, parce que les archives auraient trop souffert. Mais c'était plutôt l'idée de ne jamais déposséder le, la radio de ses archives, et même au contraire, aller dans l'autre sens, c'est-à-dire rendre complètement la radio autonome de son archivage. Nous, en fait, être, on ne serait qu'un outil, hein, on, uniquement pour faire, leur, faire, déjà, leur procurer un système d'archivage, les former, et qu'ensuite la radio soit totalement autonome, puisse continuer sa numérisation elle-même et gérer ses archives. J'arrive à un certain âge, j'ai plus de 50 ans, en même temps dans 60, donc euh, j'ai passé quelques années à travailler dans le monde de l'entreprise, ce qui est très intéressant et qui m'a beaucoup plu. Mais au bout d'un certain nombre d'années, euh, on... Je me, suis, je, pas vrai pour moi, je me suis un peu lassée de, de, de cette poursuite toujours de vendre des produits, euh, de, de toujours mettre en avant notre, nos produits qui sont forcément les meilleurs. Et dans, euh, voilà, je me suis en fait lassée du système commercial où je te donne, tu me paies, etc. J'ai créé une structure, ça c'est vrai, enfin en tout cas j'ai participé à la création parce que je ne suis pas toute seule non plus. Euh, une structure dont le but, dont, dont l'objectif me plaît, me, me convient, voilà, et dont, le, dont le, la manière de fonctionner me convient, ça oui. Alors là, ça, ça je peux revendiquer ça, parce que c'est ça que je voulais. Là, il n'y a pas ces niveaux d'hierarchie, il n'y a pas ce jugement, t'en fais plus, t'en fais moins, puisque de toute façon tout le monde est bénévole, donc chacun travaille en fonction de son temps. Il y a, il y a une souplesse et... Il n'y a pas de compétitivité, voilà, il n'y a, a pas... Un... C'est cool, <rire> je ne sais pas comment, le... sais pas comment dire autrement. Alors ça, oui, ça c'est un, un plaisir, un énorme plaisir. Et je, je crois que maintenant, j'aurais du mal à retourner dans le monde de l'entreprise. Enfin, oui, non, je ne pourrais pas. Ce qui me satisfait aujourd'hui, c'est de, de, de vivre en accord avec moi, de ne pas rentrer chez moi en me disant... Ah quelle sale journée, j'étais encore obligée de faire ça. Ah quelle sale journée, euh, je, ce que je fais ne, même si sur le, sur la forme ça peut être intéressant, sur le fond je ne suis pas du tout en accord. Voilà, voilà, alors qu'aujourd'hui c'est pas ça du tout. À la limite presque la forme parfois, bon ça peut être répétitif comme tout boulot c'est normal, mais par contre sur le fond quel plaisir, quelle joie. Maintenant, je me réalise vraiment euh, complètement, c'est-à-dire que je, tout ce que je fais est en, acc en accord avec moi-même. Oui, oui, oui, oh, oui, complètement. Ben oui, parce que là, c'est facile, dans, une, dans ce type de, de situation, de n'accepter de faire que ce qu'on veut, puisqu'en fait, euh, c'est le chemin que j'ai pris finalement.